Donc ça, euh, c'était notre expérience, alors l'idée c'était quoi C'était qu'on avait Anne, euh, A ici, et Billy qui est au point B, qui sont à une distance D. Euh, et pile au milieu, on a placé un chronomètre sonore, alors c'est nos chronomètre FIFOX, qu'on déclenche avec un son et qu'on arrête avec un nouveau son. Donc ils dès qu'ils reçoivent un son, ils se déclenchent, dès qu'ils en reçoivent un deuxième, ils s'arrêtent. Et euh, on a placé un autre chrono, exactement pareil, juste au point A. C'est-à-dire que celui-là, bon, il y a une petite distance ici, mais on considère, on considère que cette distance est nulle. Voilà. Euh, donc, un chronomètre au milieu et un chronomètre pile au point A. Alors, première question qu'on vous posait, si les claps sont simultanés, hein, c'est-à-dire les deux claps ont lieu exactement en même temps, euh, les temps mesurés par les deux chronomètres seront-ils les mêmes Alors, si les claps sont simultanés, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va arriver On va se placer par exemple sur le, dans le cas du chronomètre 1. On, on va se placer dans le cas du chronomètre 1. Le premier, euh, le premier clap, il met combien de temps à arriver jusqu'au chronomètre, jusqu chronomètre 1 bah, Il ne met absolument aucun temps, il arrive directement au. Euh, le... Alors, combien de temps va mettre le clap A à déclencher ce chronomètre 1. On va s'intéresser tout d'abord au chronomètre 1. Combien de temps va-t-il va mettre à être déclenché bah, Il va être déclenché instantanément puisqu'on a dit euh, il va être déclenché instantanément parce qu'il est juste à côté du point A. Okay Par contre, au même moment le clap B a eu lieu, hein, on dit si les claps sont simultanés, c'est-à-dire les deux claps ont eu lieu exactement en même temps, donc on va avoir ce clap A qui déclenche instantanément le chrono 1, alors que le clap B, lui, il lui faut un certain temps pour arriver jusqu'au chronomètre 1. Donc finalement, ce chronomètre 1, il va mesurer le temps que le, que le son va mettre à parcourir la distance D. Alors la distance D, on ne la connaît pas. La vitesse du son, c'est que c'est 340 mètres par seconde. Le temps qui aurait été mis, ça serait euh, D divisé par V. Donc une distance qui est différente de 0 divisé par 340 mètres par seconde, ça fera de toute façon quelque chose qui est différent de zéro. Ça n'a pas été instantané parce qu'il y a une certaine distance entre ces deux points. Si on connaissait la distance, on pourrait dire précisément combien. Là, on peut juste dire que c'est quelque chose de non nul. Qu'est-ce qui arrive maintenant au chronomètre 2 Est-ce qu'il va donner aussi quelque chose, de, quelque chose de positif ou quelque chose de nul eh bien, Le chronomètre A, quand on va clapper les, sur les deux mains, le, le son du chronomètre A va mettre un certain temps à arriver au chronomètre. C'est le, euh, le temps que le son met à parcourir D sur 2, c'est-à-dire la moitié du temps qu'on avait calculé tout à l'heure. Mais combien de temps va mettre le chrono B à, A à venir arrêter ce, ce chronomètre euh, pardon. Combien de temps va mettre le clap B à venir arrêter ce chronomètre et Il va mettre exactement le même temps que le clap A. Si vous voulez, le clap A et le clap B vont faire la course pour arriver jusqu'au chronomètre 2, mais comme ils sont exactement à la même distance, ils vont arriver en même temps. Donc, finalement, le chronomètre 2 va donner 0. Okay Alors, sur Fifox, il y en a qui vont me dire Ah oui, mais monsieur, si les deux claps arrivent exactement en même temps, euh, Fifox va être déclenché qu'une seule fois, finalement. C'est tout à fait vrai. Si vous vouliez vraiment faire l'expérience avec Fifox, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait quand même un certain intervalle de temps entre les deux claps pour qu'il arrive à se dire Ok, j'ai un premier son et un deuxième son. Mais dans l'absolu, le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée des deux claps est bien 0. Okay Donc, le chronomètre 1 va mesurer un intervalle de temps qui est le temps qu'il a fallu au son pour parcourir toute la distance D, hein, toute cette distance-là, alors que le deuxième, ça sera 0 parce que les deux claps vont arriver en même temps. Donc la réponse à la question si les claps sont simultanés, les temps mesurés par les deux chronomètres seront-ils les mêmes Vous pouvez répondre non, ils seront différents. Le chronomètre 2 s'arrêtera aussitôt après avoir déclenché car les deux claps vont arriver en même temps, alors que le chronomètre 1 sera déclenché immédiatement et ne s'arrêtera que lorsque le clap B aura parcouru la distance D. Voilà, ça c'est la réponse que vous pouviez me faire. Question 2. Si les claps sont maintenant espacés de 3 secondes, si les claps sont espacés de 3 secondes, pouvez-vous prédire le résultat du chronomètre 1 et pouvez-vous prédire le résultat du chronomètre 2 alors allons-y. Donc là, on a t égale 3 secondes hein, entre le clap 1. On va dire, le clap 1, il va être déclenché à t égale 0. On a le clap A. Et ça, c'est à t égale 3 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe On va imaginer, on pourrait dessiner euh, un axe des temps. Alors attention, ici, là, on avait une représentation spatiale. Je pourrais rajouter ici un... Euh, je vais mettre ça ici. Pardon. Hop je mets ça ici, ça c'est un axe des temps. On est à t égale 0, on déclenche le chrono A. Et à t égale 3 secondes, on va déclencher le chrono B. Qu'est-ce qui va se passer Le chronomètre 1, il va se déclencher immédiatement. Okay, alors, Je vais mettre des petits codes couleurs. On va dire que le chronomètre 1, c'est en vert. Et le chronomètre 2, il va être en rouge. Hop, chronomètre 1, il va se déclencher ici. On va avoir le start qui va être pile sur le 0. Alors que le chronomètre 2, lui, il va se déclencher avec un léger retard, puisqu'il faut que le son parcourt quand même cette petite distance, euh, cette distance d sur 2. Hein, le son du clap, il faut qu'il arrive jusqu'à ce chronomètre-là. Okay on, va, on va appeler euh, cette petite distance, euh, on va appeler cette petite distance T1. T, euh, delta T, on va mettre un petit delta T comme ça. Alors... chronomètre 2 en rouge Ok, donc delta T c'est ces petit intervalles de temps pour que le son arrive jusqu'ici et à ce moment là on va voir le déclenchement le start du deuxième chrono, du chrono numéro 2 start 2, et ça c'était start 1 ok, ensuite donc ça, ça se passe Nos deux, notre onde sonore euh, notre onde sonore Donc notre onde sonore qui est partie du clap A a immédiatement déclenché un, Delta T plus tard, elle a déclenché le clap 2. Et puis elle continue. Et puis voilà, elle continue son, elle continue son chemin. En 3 secondes, je vous rappelle qu'elle a parcouru 1 km. Donc si les claps étaient dans la même pièce, le, voilà, le, son, euh, le son est passé depuis bien longtemps. Trois secondes plus tard, on va avoir le déclenchement, on va avoir le clap B. Qu'est-ce qui se passe Le clap B... Au moment du clap B, qu'est-ce qui se déclenche ben Rien du tout, parce qu'au niveau du clap B, on n'a pas de chrono. Donc, il n'y a pas de raison que le chronomètre soit déclenché. Il faut que le son arrive quand même jusqu'à notre chronomètre le plus proche. Et le chronomètre le plus proche, c'est le chronomètre numéro 2. Donc, le chronomètre numéro 2, il va se déclencher quand ben, Il va se déclencher, euh, ça va être ici. Alors, je devrais le mettre en rouge parce que c'est le chronomètre numéro 2. Hein, je le soumets un petit peu là-dessus. Je le mets en rouge, chronomètre numéro 2. Ici, on va voir le stop. Stop 2, c'est le stop du chrono 2. Okay. Et le petit intervalle de temps qui s'est écoulé ici, cet intervalle de temps qu'on avait, je vais le mettre en noir plutôt, parce que c'est un intervalle de temps. Euh, voilà. Ça, c'est juste le petit intervalle de temps qu'il faut pour parcourir la moitié de la distance. Et donc là, c'est pareil, on a parcouru une demi-distance entre le moment du clap B et le clap A, donc il y a encore un, un petit intervalle de temps delta T. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, et d'ailleurs, je vais mettre un petit coup de gomme ici pour prolonger un peu mon trait qui est un petit peu court. Voilà, ça, ça va être mieux. C'est pas fini, je reviens sur mon dessin. Donc, je vous rappelle que mon son, mon clap B est parti, au bout de Delta T, il déclenche le chrono 2, et le son continue, continue, continue, et encore Delta T plus tard, il va déclencher notre chrono 1, le chrono vert. Donc là, je retourne sur mon dessin ici, et je dis OK, encore delta T plus tard, euh, bah, cette fois-ci, c'est le chrono vert que j'arrête. Okay. Donc, stop du numéro 2. Qu'est-ce qu'on constate On constate, constate d'une part, que l'intervalle entre le chrono vert, okay, donc ça, c'est le, le chrono numéro 1, J'aime n'importe quoi. Alors on va se représenter, cette fois-ci, ça c'est un axe des temps, ok C'est plus, ne euh, représente plus des distances, là on est sur des temps. À l'instant t égale 0, ok, donc ça c'est t, en seconde. À t égale 0, qu'est-ce qui se passe C'est le moment où on va, cl va clapper au niveau, c'est le clap A. Clap A. Et à t égale 3 secondes, ça va être le clap B. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir euh, quand est-ce que ces chronomètres, hein, cette fois-ci je ne parle pas des claps, mais je parle des chronomètres, quand est-ce que le chronomètre 1 et le chronomètre 2 vont d'une part démarrer d'une part s'arrêter. Donc je vais mettre en vert ce qui concerne le chrono 1. Alors, le chrono 1, est-ce qu'il se déclenche instantanément au moment où on a clapé Ah oui, puisqu'il est exactement au niveau du chrono 1. Donc ça veut dire que ici, on va avoir ce que je vais appeler le start 1, c'est le chrono 1 qui start, qui commence, euh, donc là notre son du clap vient de déclencher 1, il avance, il avance, il arrive au bout d'un certain temps qu'on va appeler, je ne sais pas, petit a, euh, au bout d'un certain, certain temps qu'on va appeler petit a, il arrive au niveau du chrono 2, alors il y a cette distance petit a que je vais dessiner ici, euh, voilà, ça va être a, il arrive au niveau du chrono 2 et à ce moment là on va avoir le start ça va être le start de, du deuxième chrono donc là nos deux chronos sont partis hein, notre son vient de faire tout ça à ce moment-là les deux chronos tournent même si le 1 est parti avant le 2 et puis le son il continue et euh, voilà il continue son chemin bon au bout de trois secondes le son il a parcouru 340 x 3 on est à peu près à 1 km euh, donc il est, il est passé depuis longtemps nos deux chronos continue continuent à tourner, ils sont décalés l'un l'autre, et à 3 secondes pile, on a dit, on a le deuxième clap. Donc à 3 secondes pile, on a ce clap ici, c'est mon stylo, voilà, à 3 secondes pile, on a ce deuxième clap ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Rien du tout, rien du tout parce qu'il n'y a pas de chrono au niveau, du, au niveau du clap B. Donc le son, enfin il se passe rien du tout, le son va commencer à se propager dans toutes les directions, mais en particulier en direction de notre chrono 2 qui est le plus proche il va arriver au chrono 2 quand il aura parcouru cette distance-là. Et je vous rappelle que cette distance-là, le temps qu'il met pour parcourir cette distance-là, c'était ce que j'avais appelé A tout à l'heure. On ne sait pas exactement combien ça fait, on ne saurait si, euh, si on connaissait la distance. Mais voilà, Donc il y a cet intervalle de temps A, donc là c'est 3 plus A en fait, ici. 3 plus A, euh, voilà, 3 plus A, ça c'est notre intervalle... Alors à 3 plus A, autant 3 plus A, à ce moment-là, on va avoir le stop du chrono rouge. Stop du chrono rouge ici. Donc je reprends mon style rouge. 3 plus A, ici, on a le stop du chrono 2. Le rouge, c'était le 2. Et notre son euh, qui était parti là, qui a arrêté à, petite, à 3 plus A, il a arrêté le chrono 2. Il continue son chemin et à 3 plus 2A cette fois-ci, hein. il faut encore le, le même temps petit a pour arriver jusqu'au chrono vert il va enfin arrêter le deuxième chrono donc on est ici cette fois-ci la durée exacte ça serait 3 plus 2A là on va avoir le stop du chrono 2 alors maintenant ce qu'il faut regarder euh, c'est globalement qu'indiquent ces deux chronos bah, si on s'intéresse au chrono rouge le chrono rouge il a démarré ici et il s'est arrêté ici. Donc la durée indiquée par le chrono rouge, c'est cette durée totale. S'il a commencé à a et qu'il a fini à 3 plus a, le temps qui s'est écoulé entre a et 3 plus a, c'est le temps final, c'est-à-dire 3 plus a, moins le temps initial, c'est-à-dire a, c'est égal à 3 secondes. Exactement. C'est normal puisque si vous y réfléchissez un instant, il a été déclenché avec un retard qui est exactement même, le même retard que le celui qu'il a eu au moment où il a été arrêté. Hein, C'est ce que je vous expliquais en cours, si je commence à distribuer euh, des copies à un bout de la classe, euh, mais que... On va oublier l'analogie des copies. Donc au final, le chrono central, il va vous indiquer exactement le temps qui s'est écoulé entre les deux claps. Il s'est déclenché trop tard, mais il s'est arrêté trop tard. Et à chaque fois, ce trop tard est exactement le même. Donc au final, c'est 3 secondes, mais légèrement décalé dans le temps, décalé dehors. Maintenant on peut s'intéresser euh, au deuxième chrono. Le chrono, euh, le chrono 2. Donc lui on va avoir cette fois-ci euh, un déclenchement pi la t égal 0. Et par contre, il va s'arrêter euh, il va s'arrêter à 3 plus 2a. Donc au final, le temps qui va indiquer, c'est le temps final, 3 plus 2a, moins le temps initial 0, c'est-à-dire. 3 plus 2 fois A. Alors A, on ne sait pas exactement ce que c'est. Enfin, c'est le temps qui a été nécessaire pour que le son parcourt la demi-distance. Okay le temps qui a été nécessaire pour que le son parcourt juste ça. Et ça, euh, deux fois. Donc finalement, hein, puisque c'est 2A. Donc 2, 2A, en fait, c'est le temps que le son a mis pour parcourir cette distance complète. Le temps qu'on a mis pour parcourir une distance D. Attention, si on a notre vitesse qui est égale à distance divisée par le temps, le temps qu'on met pour parcourir une distance à la vitesse v, vous cachez votre t, c'est d divisé par v, t égale d divisé par v. Si vous connaissez votre distance, vous pouvez calculer la vitesse. Mais nous, ça va être exactement le contraire. Si on connaît la vitesse pouvoir calculer la distance, c'est-à-dire que la formule qu'on va utiliser, ce n'est pas celle-là, mais tout simplement la formule de base, V égale D sur T, T c'est ce qui nous sera indiqué par le chronomètre. Alors, il ne va pas nous donner exactement T, il va nous donner 3 plus ce temps-là. Mais comme ces 3 secondes, le chrono central nous les donne, en faisant la différence des deux chronos, on va justement réussir à obtenir notre valeur. Je reviens à la question qui était posée, si les deux claps sont espacés de 3 secondes, pouvez-vous prédire le résultat du chronomètre 1 et celui du chronomètre 2 le résultat du chronomètre 2, oui, ça va être exactement le temps qui s'est passé entre les claps, ça va être mes 3 secondes. Le résultat du chronomètre 1, par contre, on peut prédire qu'il sera égal à 3 secondes plus le temps mis à traverser la salle. Euh, si on connaissait la distance de la salle et qu'on sait que la vitesse du son c'est 340 mètres par seconde, on peut le calculer. Mais en tout cas, euh, voilà, on sait qu'il va être plus grand et euh, sous réserve d'avoir la distance, on pourrait donner sa valeur précise. Question 3, 4 et 5. Alors, Anne et Billy vont clapper dans leurs mains. Donc, on a un clap au point A, un clap au point B, euh, mais on euh, ne sait pas qui a clapé en premier. Hein, on n'a aucune, aucune information là-dessus. Donc, le chronomètre 1 mesure 2,074. Le chronomètre 1 mesure 2,074, le chronomètre seconde et le chronomètre 2 mesure 1,380 secondes. Voilà, ça c'est les deux chiffres qui ont été donnés par Nofi Fox. Euh, question numéro 1, est-ce qu'elles ont clapé simultanément dans les mains Alors, si elles avaient clapé simultanément dans leurs mains, qu'est-ce qui se passerait On avait vu, on a dit tout à l'heure, on a déjà répondu à la question 1. Si les claps sont simultanés, le chrono 2 il va toujours indiquer 0. Ok, euh, et si c'est un vrai FIFOX, en fait, il va même pas s'arrêter. Les deux claps sont arrivés exactement en même temps. Il ne va pas indiquer de différence entre les, il va pas avoir de différence entre les deux signaux. Les deux claps arrivent en même temps. Donc, à partir du moment où vous avez 1,380 secondes, ça veut dire que ces deux claps ont été espacés de 1,380 secondes. Ça, c'est la réponse à question 3. Euh, Ont-elles clapé simultanément dans leurs mains Non, euh, elles ont clapé à 1,380 secondes d'écart. Si ce n'est pas le cas, en l'occurrence, euh, qui a clapé en premier Alors, ça, ce n'est pas le chrono 1, 2 qui va vous le dire, c'est le, le chrono 1 finalement. Si le chrono 1 donne une valeur plus grande, hein, ici on a une valeur qui est plus grande que le chrono, chrono 2, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Si le premier clap s'était passé ici, le chrono 1, c'est le cas qu'on aurait eu ici, quand le chrono 1... Quand le clap A était en premier, on obtenait un son, hein, on obtenait un temps. Alors. Donc là, il faut revenir sur la question 2. Les claps étaient espacés de 3 secondes. Hein, J'avais pris le cas où le premier clap était au point A. Si euh, l'endroit où j'ai clapé en premier, en fait, le, ce chrono-là va être déclenché tout de suite et il va être arrêté plus tard. Hein. Il est déclenché tout de suite alors que celui-là va être déclenché en retard et par contre l'arrêt de celui-là va se faire en premier alors que celui-là va se faire plus tard. Donc au final le chrono A, il a été déclenché plus tôt et il s'arrête en dernier. donc C'est lui qui va indiquer la valeur la plus grande. C'est lui qui a continué à tourner le plus longtemps. Donc finalement, si le chrono A indique un temps plus important, c'est que le premier clap a eu lieu au point A. Et c'est en l'occurrence ce qui se passe. Euh, voilà, donc ça c'était la question 4. Euh, on a un temps plus grand, c'est le chrono A, c'est euh, Anne qui a clapé en premier. Ensuite, euh, la question la plus compliquée, la plus calculatoire, mais qui nous rapproche du but du TP, la question 5. Si on considère que le son va à 340 mètres, à 340 mètres par seconde, quelle est la distance entre Anne et Billy Donc là, il faut revenir finalement à ce qu'on a un petit peu établi juste avant. C'est-à-dire que la différence de parcours du son entre ces deux chronos, c'est la suivante. Dans un cas, le son a parcouru, hein, pour le chrono 1, le son a parcouru tous... Donc ici, on connaît la vitesse du son, 340 mètres par seconde. On connaît l'intervalle de temps euh, entre Anne et Billy. On connaît, les, on connaît tous les chronos, donc on va pouvoir calculer la distance. Hein. Là, c'est ce qui est demandé. Donc, comment exploiter cette distance On a dit, le chrono central, il nous donne l'intervalle de temps entre les claps. Et on a vu tout à l'heure que le chrono, euh, le chrono du côté, hein, le chrono euh, au niveau 1, il nous donne plus 2a et on avait dit que ce 2a 2a en fait c'était le temps que le son mettait à parcourir toute cette distance là donc finalement la distance d okay. donc là il va falloir juste exploiter ce résultat là on va savoir on va dire que on a t2 alors t1 moins t2 pardon t1 moins t2 c'est le temps t1-t2 c'est le temps mis à parcourir la distance d à la vitesse v à la vitesse v égale 340 mètres par seconde donc on n'a plus qu'à utiliser notre formule nous ce qu'on cherche je vous rappelle hein, vous avez toujours v égale d sur t on, ici nous ce qu'on va chercher on nous demande une distance donc si vous cachez ça, la distance c'est v fois t, d égale v fois t. Hein, si vous ne vous souvenez plus de la formule, au bout d'un moment vous les connaissez par cœur ces trois formules là, hein, v égale d sur t, t égale d sur v et euh, d égale v fois t. Donc euh, d égale v fois t, eh ben, on fait l'application numérique, la vitesse c'est 340 mètres par seconde fois la différence de temps mis à parcourir ces deux, alors là il faudrait mettre, il faut mettre des parenthèses pour ne pas se tromper, on a 2,074 moins 1,381. Vous pouvez faire l'appli numérique. Donc, euh, j'ai dit 340 fois 2,074 moins 1,381. 340 fois 2,074 moins 1,380. On obtient 235,96, on va dire 236 euh, au niveau des chiffres significatifs. On hein, arrondit puisque là on était à 4 chiffres significatifs. Euh, donc euh, il faut supprimer le... le donc il faut supprimer le dernier chiffre dont on ne peut pas tenir compte. Euh, on va arrondir à quatre chiffres significatifs, donc dixième de mètre par seconde, 236 mètres par seconde, c'est euh, la réponse. Euh Donc, on obtient ici 236 mètres. 236 mètres. c'est la distance AB, la distance entre Anne et Billy. Voilà, donc, euh, pour ces cinq questions qui vous permettaient vraiment de bien avoir compris, finalement, l'intérêt de, euh, de la manip' en quoi elle nous permettait d'avoir une relation entre la distance et la vitesse avec ces deux claps. Comme je vous ai expliqué, euh, ce qu'on a fait ensuite sur l'ETP, c'était le contraire. C'était de mesurer la distance et à l'aide de cette distance, de retrouver expérimentalement la vitesse du son. Avec une précision euh, variable selon le, selon le résultat des manips. Euh, J'ai des élèves de seconde qui ont trouvé du 337 mètres par seconde avec leur mesure, euh, voilà, en allant dans les couloirs, en s'éloignant suffisamment pour avoir un, un peu plus de précision. Voilà pour les, les réponses à ces cinq questions. Donc c'était l'onglet 1 du tableau Excel qu'il fallait remplir.